Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Ici, nous parlerons donc de l'actualité technologique, des découvertes, des recherches, bref, d'un petit peu de tout. Je choisirai donc un sujet qui a attiré mon attention et je vous en parlerai. L'actualité dont je vais vous parler aujourd'hui a un peu plus de 3 semaines. Et là, vous allez me dire... Ah ben c'est plus vraiment d'actualité alors. Eh ben je vais vous répondre, j'en ai rien à carrer. L'Egypte, les pyramides de Khéops, ça vous parle. Tant mieux. Et le télescope en muon un peu moins, et hein. Eh bien aujourd'hui, on va parler de ça. En ce début de mois de novembre 2017, a été confirmée la découverte d'une cavité dans la grande pyramide de Khéops. Des cavités, vous allez me dire, il y en a peut-être plein. D'accord, mais celle-ci a fait quand même 30 mètres de long. Elle a été radiographiée par une équipe appelée ScanPyramide à l'aide d'un outil peu connu, le télescope muons outre le fait que les dimensions de cette galerie se rapprochent de la grande galerie déjà découverte euh, il y a maintenant bien longtemps, qui se trouve donc au centre de la pyramide, ce qui attire le plus mon attention, c'est l'outil utilisé pour découvrir cette cavité. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, plus couramment appelé CEA, a mis au point, en combinant diverses technologies qui à la base sont faites pour la physique des particules, un appareil qui va, je cite, sonder un objet là où la photographie ne voit que sa partie superficielle. On appelle ça la muographie. Comme ça. Cet appareil, c'est le télescope à muons. Il permet de mesurer la quantité de muons reçus par un capteur dans un laps de temps défini. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un muon Oui, parce qu'on en prend plein la gueule en permanence, mais on n'en parle pas souvent. Un muon est un électron qui a la particularité d'avoir une masse 207 fois plus grande qu'un électron classique il est donc pour cela aussi appelé électron lourd. Ces particules élémentaires sont issues des collisions entre les rayons cosmiques de notre environnement galactique et les atomes de l'atmosphère. Elles tombent en permanence sur Terre, à une vitesse approchant celle de la lumière, et avec un débit d'environ 10 000 particules par mètre carré par minute. À l'image des rayons X, les muons interagissent très peu avec la matière, et de ce fait ils la traversent très facilement. Revenons enfin à ce fameux télescope à muon, et voici à quoi il ressemble. Il comprend 4 détecteurs gaz de microméga installés en ligne. Chacun capte et amplifie le signal électrique produit lorsqu'un muon le traverse. Du coup, à partir de la variation de densité du flux, des cavités peuvent être repérées au milieu d'énormes quantités de matière. En gros, moins il y a de muons détectés, plus il y a de matière, ce qui permet par la suite de former une image en négatif de l'objet étudié. Tous les signaux enregistrés sont directement transmis à un nano-PC qui traite l'information en temps réel et reconstruit précisément la trajectoire de chaque muon. Puis il communique les données au laboratoire français du CEA par une connexion internet 3G toujours en temps réel. A noter que le nano-PC permet aussi de contrôler le télescope à distance ainsi que la pression et la température dans la boîte. L'ensemble consomme seulement 35 watts, soit l'équivalent d'une ampoule électrique. Et il est rechargé à l'aide d'une batterie comme celle qui équipe les camions. En gros, le télescope à muon un scanner à rayon X, mais avec des muons. Et pour scanner des bâtiments. Correct. Les premières images de ce vide furent faites en mars 2016. Mais alors pourquoi a-t-on mis autant de temps avant de confirmer cette découverte Eh bien tout simplement parce qu'il a fallu l'emploi de diverses autres techniques pour confirmer déjà l'existence de la cavité et donc pour confirmer les résultats trouvés par le télescope Mion. En ce qui concerne la cavité découverte, vu ses dimensions, on peut imaginer qu'elle a été construite volontairement. Après, dans quel but de ça Le débat reste ouvert. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et la première donc de ce nouveau format. J'espère que ce format vous a plu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Twitter, réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez partager cette vidéo si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde, ciao